confesser 2-3 minutes, ça nous arrange. Mais allez-y, je, je vous en prie. Je, ouais, je, je vous écoute, un je vais vous faire. Les confessions filmées, ouais, je suis pas sûr que ça nous arrange. Ah, je ne pense <rire> pas. Ouais, Est-ce Est que bien, je euh... pourrais vous filmer un concert Oui. Oui Ah, génial, merci. C'est pas grave. La prochaine, quoi, on le dernier avant de commencer. Oui. Le dernier. C'est le l'autre, on va te la voir. Billy T'as de la gueule, toi. Ça, t'as bah, non, mère, Billy les femmes m'ont toujours dit que j'avais un bel organe. <rires> au début, je pensais que c'était ma teub. Non, mais Billy va arriver, de toute façon, il ne sait même pas si c'est là. Il s'en fout, il a pas des pas lunettes, pareil. il est là. Il, est... il va encore nous prendre la tête avec des trucs creux. Qu'on ne comprendra pas. Qu'on ne comprendra rien. Vous commencer Appelle-le parce que moi, pas pas... vois, cher, je n'ai pas appelé mon chien. Mais justement, il est au téléphone. Je ne peux pas l'appeler. Il devait pas venir souvent. Il est là, je le vois Je l'ai perdu souvent Je J'ai jamais réussi ça Dis-vous à toi de l'appeler Sinon l'appeler ok, par okay. son prénom, c'est pas plus court. Il arrive, il arrive, il arrive Il n'a plus de prénom Ah merde <rire> euh, Il s'est fait bannir son prénom Ah Il part par là bas, il part par là bas, c'est débile Qu'il est bête Mais arrête de le vanner Jean-Marc Il est bête, il est bête C'est tout C'est pas le plus bête du groupe. Jean-Marc il y a Scoop. des dégueulasse, tu joues avec des bouteilles d'eau. Là Binocle Tu veux un GPS ou quoi oh, par contre, je suis oh Oh Oh désolé. Oh Oh Petit matos. Petit matos. Ah ouais euh, tu vois, tu vois, tu vois. Ouais. Je vais devoir me rapprocher euh, à chaque fois que vous parlez. Oh, J'en crie grâce. On au milieu sinon Ah ouais, il faut que tu entendes ta question Ouais. Rapproche-toi. Si possible. La vieille technique, la vieille comment cool. on a pas gaulé déjà avec ta technique. Jamal, Florent, chantez. Bonjour. Bras. Au lieu direct, Bonjour. je bon. vous saluerai après parce que ça dépendra de l'intermittent. C'est merde. Ah, ouais. La pression est. Il, la pression. Pression. Pression. Pression. Il y a de la pression. pression. C'est bon, ça te va toi Ça touche pas mon digne, je ne l'ai pas lavé depuis 6 mois. C'est vrai Oh mon dieu, tu vois Ça se sent pas en fait. Ça doit sentir le tabac. Tabat -tabat. tu me okay, dis que tu je l'avais jamais été dit tu m'as dit tous les médias sont prêts Christine toujours pour Osmose radio toujours en direct Osmose le festival c'est pas du c'est pas pour rien le Osmose tu vas voir plus tard donc devant moi Jean-Marc Sauvagnargues, leader, batteur, tourneur et ancien prof de maths. Oui. Ah putain il commence bien tu jeu, t'es un jete interview. là. Interview encore un mot et je me tiens. <rire> non non, mais je te le dis direct, leader, le Nel. batteur leader déjà c'est anti-nomine. C'est complètement anti quoi. on est tous un... ouais, un... leader. Ah ouais d'accord. Ah pardon, d'accord. Alors Laurent leader guitariste, présent depuis le début de l'aventure. Paul Léger. J'étais là, même dans Coco Stock et dans Tintin au Congo. Mais je sais. <rire> Laurent, Paul Léger, pardon, oh, euh, donc leader aussi, hein, parce que faut faire leader tout le monde. Le beau gosse, chanteur de charme avec un certain humour, mais à l'humour certain. Ah oh, oh, <rire> Et le meilleur pour la fin. Et Giro, <rire> Giro, <excuse -moi>. Giro. <rire> j'ai pas encore vu. Donc leader aussi, puisqu'il faut le, le dire. Leader, hein, <rire> <rire> Bassiste, euh, guitariste et chat obésiste selon votre propre biographie. Ah oui, c'est de l'époque de Hendrix c'est ça. Ah. Voilà, je suis donc devant les fatalités. Bonjour. bonjour Bonjour Osmose, Osmose radio Osmose. Osmose. Osmose. Osmose Donc septembre c'est votre mois anniversaire, oui. 13 ans cette année. Euh... C très envie de C'est un peu euh, synonyme d'anniversaire pour vous de pouvoir jouer euh, ce festival un peu pour cette cause oh, J'ai pas compris la, la question Et... <rire> voilà, voilà. Euh, Oui, tout à fait Ok <rire> Et en développant non, je sais pas, euh, ça, En développant ça... Non, nous on ne sait pas exactement quand a commencé exactement le groupe, donc l'anniversaire on sait pas trop. Non. Donc voilà, est ce et puis en fait dans moi. Votre bureau, oui, c'est oui, ce qui est marqué, mais, tout tout mais est alors tout faut tout voir, tout faut tout marqué, voir mais aussi qu'en tant que chanteur leader, moi je pars du principe <rire> où le groupe a réellement commencé lors de mon premier concert qui était le 4 décembre 2004. C'est vrai Donc, ouais, exactement. Avant. Donc, l'année la, la, prochaine, on va fêter nos 10 ans. Et donc, c'est vrai que non, voilà, on est en, nous, on est en début de tournée, on va sortir notre album, on est encore dans, en préparation de, de, de, de, voilà, de notre nouveau spectacle, on se cherche, on essaye du rodage. On essaye, ouais. du rodage. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça nous fait plaisir de, de, de pouvoir partager nos nouvelles chansons qu'on n'a qu pratiquement jamais jouées, euh, voilà, dans ce cadre un petit peu particulier, bucolique et exceptionnel. Face et... au ah. leader. Quant à notre rapport avec la Fondation Abbé Pierre, en fait, il, est, il remonte à bien longtemps parce que ça fait au moins 5-6 ans qu'on a l'habitude d'essayer de répondre présent à l'appel quand c'est possible et de venir faire de la musique pour des gens qui n'ont aucun talent pour en faire, qui n'ont pas d'argent pour acheter des disques, qui n'ont même pas d'argent pour se loger quand on pense qu'on vit quand même en 2013 de nos jours, pour à peine 34 vois, 000 euros, bien, on peut hein, avoir un petit dit. clapier à la lapin ah, du côté de Paris. Bon. Alors par contre moi j'aimerais juste rajouter un truc, depuis le temps qu'on s'investit pour la Fondation <rire> à Abbé Pierre, la moindre des choses, ça aurait été comme que l'Abbé Pierre, revienne viennent quand même, ouais, au qu moins, est... okay. moi, ouais, je ouais, dis pas à va... chaque fois, tu vois, je suis ou pas l'abuseur, si je on suis, on suis on pas l'abuseur, mais au moins, tu vois, qu'il aurait fait un geste, ça aurait quand même été sympa. La bonne avis, doit vous voir. J'ai envie de dire ce soir, si ça merde dans le concert, tu vas la voir ton signe, tu ne seras pas déçu. Non, justement, oh. c'est là où ça va pas merder et ce sera là le signe. <rire> là je vais me rappeler toutes les paroles. Merci l'abbé, tu m'as sauvé. Bon, du coup, il m'énerve, il me bouffe mes questions. Alors, non. vous êtes des comiques, pas des guignols, c'est vous qui l'avez dit. C'est lui qui l'a dit. Et euh, vous le trouvez en jouant gratuitement pour ce festival. C'est quelque attends. chose qui vous tient à cœur. Ah, là hola hola, hola, hola, Attends, oh, attends, attends Qu'est-ce qu y qu a, dit, a dit un gratuit. truc qu'on m'a pas dit, là Comment ça, gratuitement okay, je... C'est-à-dire, en fait et Donc, non, vous n'êtes pas là gratuitement. Bah j'espère je pas en Jean tout cas Jean-Marc on, Jean Jean Jean on est la commande J'ai bien peur que Oh non Elle s'avoue mais tout Oui mais heureusement bien sûr parce que c'est un concert on va dire, caritatif pour la fondation Nos techniciens sont payés quand même je viens de le dire voilà. Parce qu'eux n'ont aucune morale et ouais, notre... <rire> eux sont des salauds <rire> voilà. anti voilà. Ils, ne, pensent que, ils ne jurent que parmi non, Michel Non parce qu'ils vivent, ils vivent de ça ils peuvent pas jouer tout le temps Ouais oh, et puis nous on s'en fout on peut crever de fois la gueule non, <rire> non non non c'est un, un choix que le groupe a pris C'est un choix qu'on a fait nous de venir jouer gratos On fait ça pour la fondation LBR et pour l'UMP aussi, on a fait ça pour l'UMP, pour les 13 millions d'euros. Ah bon C'était pas le FN. c'est. Passage au montage. Jean-Marc, comment on passe des profs de maths à fou, comique, chantant, s'il te plaît Non, tout simplement, quand on en a marre de faire des maths et d'être dans un collège, voilà, et qu'on voit une annonce sur internet, posée par Laurent et Ivan, de Et je me suis dit, ça peut être le moyen de prendre de nouveau du recul et une bouffée d'air. Et puis voilà, ça a le truc. Au départ, c'était un petit peu un jeu, et puis c'est devenu, devenu professionnel. Euh, sur les bancs de l'école, en tant qu'élève ou en tant que prof, est-ce que c'était es déjà un clown non, j'étais pas vraiment un coup de moi. j'étais un prof plutôt chiant. J'ai envie J'étais plutôt un élève sérieux, un prof chiant. Non, non, c'est pas vrai. En classe, moi j'avais. C'est prof de maths, mais j'avais une batterie dans mon classe, j'avais un clavier. je Voilà. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, Pythagore C'est étrange, mais c'est vrai. Pythagore, ding ding ding. Et un ballon de foot aussi. Pourtant, je sais pas du tout. Plus deux années, plus B au carré, égale plus deux années. Je reviens. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai le temps, je m'en fous. Paul et oui. le rôle de beau gosse à l'humour controversé. <rire> ça commence bien, ça. C'est pas un peu lourd à porter euh, C'est difficile mais je m'en tire, tire plutôt bien. Parce que j'ai tendance à dire que voilà, il y a des gens qui, qui bossent toute leur vie, qui essaient, qui travaillent quotidiennement. Moi j'ai jamais rien travaillé, c'est un don divin. Et quand on parle de don divin, je pense que tu vois, bah, pour l'abbé Pierre, ça prend tout son sens aujourd'hui. Et je pense que tu vois, on a ce truc en commun avec l'abbé Pierre, avec le fait de partager le fait qu'on aime bien les bérets. On a aussi ce côté où on a reçu quelque chose, d'une entité qu'on qu va appeler Dieu. Et en fait, si tu veux, euh, voilà, Dieu m'a donné ce nom et il m'a donné aussi les merci épaules moi. pour le porter. La... Voilà, merci, je vais le dire. Au filet. Winter winter comme hiver. Attends, j'en ai vu 54. C'est peut-être ah une autre question. Non, tiens, finalement. as une deuxième. Quand tu rentres de concert, tu as plus de souvenirs en mémoire ou de numéros dans la poche euh, c'est filmé Non, je veux dire que... non Il y je a garde surtout, dans euh, <rire> Non, en fait, j'ai perdu mes souvenirs et... de J'ai <rire> des souvenirs d'avoir en... croisé ouais. vaguement quelqu'un. Non, c'est vrai que j'aime ai, faire la fête et la fête me <rire> rend bien. Et donc, c'est pour ça que le lendemain matin, j'ai très peu de souvenirs en général. D'accord. Mais c'est pour ça que je fais ce travail, car à chaque fois, c'est une nouveauté pour moi. Alors Laurent, oui, moi. punk à chien c'est de ta faute, t'as mis en ligne sur ton blog les partitions et tu aimerais que les neurones à crête la jouent bien dans la froidure d'un squat de banlieue sans parquet vitrifié ni mouler au plafond. Oui dit... c'est de moi Tu Je peux nous connais. expliquer s'il te plaît Parce qu'en fait j'ai pas tout compris. Bah non, mais en fait c'était drôle parce que ça se personne p... En fait, en mais... fait c'est son nègre qui l'a écrit donc il se rappelle plus. On dit pas nègre, on dit c'est son là qui l'a écrit. <rire> on dit pas là c'est vulgaire, ah, on dit c'est son putain de négro. Ah oui, pardon. Ça n'a rien à voir et en plus c'est raciste. Ah merde. Ça se trouve, la elle était. Je peux répondre, je sais pas. Ça se trouve la Bé hein elle était, ah, raciste. Répondre, pas, Bé elle était raciste et on le sait pas. Hein. C'est vrai, ça se trouve. Non Euh, ou ouais, pas. J'ai un doute là-dessus. Non, c'est Jean Rucasse qui a... Ah, je confonds toujours les deux. La Rucasse. L'abbé Je Tu <rire> connais l'abbé Fargas euh, Non, en fait, c'est une bonne question, parce que pour beaucoup de punks, on est des vrais punks, alors que cette chanson, euh, moi je l'ai écrite, j'étais dans un tout petit appartement bien bourgeois, tranquille, en banlieue ouest, et il y a toujours ce décalage avec les, les fans, Fatales. On est des, des fois, euh, on n'est enfin, jamais catalogué euh, par les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Mais finalement, c'est marrant ce côté hétéroclite. Quant ouais. ouais. ah, <rire> aux partitions, moi, je crois qu'il y a des gens qui nous demandent les partitions donc nous on essaie de faire de temps en temps un effort pédagogique Sur notre prochain album, Jean-Marc et Antoine, un mec qui s'occupe de nous ont tout fait pour qu'il y ait une espèce de karaoké pour que les bassistes puissent jouer de la basse, les batteurs puissent jouer de la batterie incroyable. les chanteurs et les puissent chanter du chant et les ouais. Bientôt les Fatal Picard sur PlayStation 4 euh, <rire> sur Guitare et Roux <rire> Alors dans, dans Grand Seft Auto 5 à un moment, il y a une scène il <rire> y, y a un tournage sur un film porno au 27 e étage de la Tour Nord du bloc Los Angeles et 4 c'est nous et Ouais. Mais, mais par contre, c'est vraiment dur à choper. Je veux pas savoir, ça si te les yeux. <rire> Yves, ton chat Ah, j'ai eu qu une question. C'est dégueulasse. <rire> ouais, ah, mais bon. Euh... Ouais, mais elle était compliquée. Ouais, elle était et bien. en plus, t'as passé hétéroclite, c'est pas mal. D'accord. Yves, et là, ah, et bon, tu. J'aurais pu parler de marmoréen. Hein, mais... hétéroclite... écouter hétéroclite... ma question, euh, les enfants. On en fait pareil. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Moi, je te respecte, regarde, <rire> dis rien. <rire> Je pourrais donc, parler, hein, je pourrais l'empêcher de te poser une question. Bah, ouais, euh, Moi ouais, aussi, ouais. je pourrais rajouter un truc en disant « ouais, non, non, non, et je le fais pas. Ouais. Bon, ouais. laissez laisse la question. Je t'empêche qu'elle pose la question, es oui. relou, tu tires toujours la couverture à toi. C'est un super tête ça. Mais j'ai froid. Je suis très connue à la radio pour euh, mon côté grande gueule aussi. donc chez vous ah. de l'eau qui dort. Yves, ton oh, chat au il tu encore en vie <rire> Si oui, continues-tu de l'engraisser Et sinon, as-tu pris un autre pauvre animal innocent pour en faire une boule de poils attendrissante Qui n'a Dieu que pour toi et sa gamelle Bon, je t'avoue que mon chat, je l'ai perdu. Euh, il, est, il, est, il, est, il est Je l'ai perdu. Enfin, j'ai ah. accompagné des potes un soir <rire> après une, une petite soirée. Un j'ai laissé marché. la porte ouverte et je me suis aperçu que deux trois jours après, qu'il était. Deux trois il était, jours. Oui, il n'était plus là. <rire> Et il était trop tard pour aller le rechercher dans la... Dans la... En fait, l'histoire c'est qu'il remettait des dans croquettes la vie, dans la, vie, dans vie, la gamelle euh, tous voilà. les jours. Et au bout du moment où le salon était rempli de croquettes, il s'est dit tiens, c'est marrant qu'il Non met mais met donc du croquettes. coup, il me reste un stock de croquettes depuis <rire> puis ça tu fait sais, il ans qu'il n'est pas revenu. <rire> donc, tu vends un sac de croquettes, jeu Je vends des croquettes... Il vend en et appart litière. dans le 18ème rempli de croquettes. Non, non, j'ai pas repris de, de bestioles, non, non, ça me manque pas. Ah ouais Non, non, ça me Bon, on a des gosses, c'est comme une bestiole. Et puis c'est une bestiole qui te parle, c'est plus marrant. Ah ouais, ouais. Ah, Et enfin, puis ça bien. mange des croquettes aussi. Donc. <rire> <rire> oui, vrai. Euh, donc, je vais donc appeler la protection de l'enfance. Je suis désolé, il y a des croquettes de bien meilleure qualité que beaucoup de trucs qu'on a dans les supermarchés. C'est vrai Tu des oui, mais croquettes. des croquettes euh. Oui, mais des, euh. oui, des croquettes bio Comme El ouais. Gibson, c'est un peu notre belle Gibson à nous. Ah Mais chez Purina Tu compares des croquettes haut de gamme, Purina, tu Tu compares ça, par exemple, avec le saumon de chez la marque avec le pouce, c'est pas bon là. Le pouce euh, Premier prix, prix. Ouais, ouais. Voilà. et bah, Tu comprends du... bah, voilà, Purina c'est mieux pour les humains enfin, que... Par exemple le bacon ça, premier prix il est pas top. Ouais non mais le, le, le saumon tu mets ton dos au milieu, ton doigt il s'entonce, si il rejoint la plaque dorée de l'autre côté. Sans passer par la casse saumon. D'où cette chanson de notre nouvel album PPDE qui parle avec humour de la malbouffe et des ravages de la malnutrition sur les enfants qui mangent trop. Non. Ok. Ah, vraiment <rire> Je crois On que ça parle du mardi gras la nouvelle ouais. fou, Il est fou, il est fou. <rire> Tout. Alors, vous l'aurez compris, je suis avec un groupe complètement barré. Euh... Pas du tout, ça se tient. <rire> non, mais c'est toi qui penses qu'on est barré parce que tu nous suis pas, mais tout se tient. Euh, tout est passé par des nombres d'or. C'est toujours cool. on est l'a fait. Ouais, trop. On, fait, ouais, cool. trop, on, non. on non. Fait l'a fait avec, la vraie avec vraie les tripes, on l'a à Manchester. Non, plus, Justin Bieber. Quelques mots un petit peu pour nous sur votre actu Alors, notre actu, elle est très simple. On reprend la route. Sortie du disque. Déjà, demain, c'est dimanche, donc rien. On le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur, comme dira la Big, big up la B comme diraient les mecs de Regasolit. Euh, notre actu elle est simple, on sort un disque le 14 octobre 2013, voilà. c'est-à-dire dans peu de temps. Il faut l'acheter. Euh, nouvelle bombe, nouvelle tarte dans les bacs, comme disent les autres. Oui. Non un album très très, très merveilleux qu'on aime beaucoup et dont on va jouer beaucoup d'extraits ce soir. Donc l'actu ça va être ça, ça va être promouvoir un peu l'album, revoir un petit peu notre, notre show sur scène, changer des trucs, les changer, habits, de, changer de, les lumières, de lumière, changer, de changer habits, euh, les habits, changer les habits, le maquillage, euh, yeah, retrouver, le public, ça, quoi, retrouver, retrouver public, les gens qu'on ouais, qu a laissé un petit peu, parce que les festoches, voilà, c'est en extérieur, genre, mais, mais là on rentre un peu dans l'hiver, dans, le, dans, dans les salles, le... noires, obscurs, tendres, ouais. humides et chauds. Parce que nous on a la chance, contrairement à beaucoup de personnes, d'être payés pour habiter dans les lieux en fait. Ah ouais oui c'est un truc de fait. Donc tu c'est grosse tournée l'année prochaine, on passe partout en France. Donc si vous avez envie de nous découvrir sur scène, parce que là j'avoue que l'interview est un petit peu décousue Mais sachez que sur scène c'est d'un professionnalisme à couper la chic à n'importe quel chic C'est vraiment joli. C'est pas les chiens là-bas. la lune Oh C'est Ta gueule C'est mes chiens, c'est mes chiens. C'est Zaz qui arrive. C'est Zaz, Zaz c'est Zaz qui ouais. <rire> L'abbé Pierre avec... <rire> s'occupait ouais, de Zaz. Tu sais que la... c'est la fille de Zaz, ouais, ouais. l'abbé la Pierre. -Pierre. <rire> Jean-Marc a dit une fois l'abbé Pierre, si c'était appelé Jean, ça ne l'aurait pas fait autant. Euh, c'est fort possible. C'est vrai que l'abbé Jean.. Euh, tu sais, ça marche pas. Ou l'abbé Kevin, l'abbé Kevin. Si c'était si appelé par exemple qui, ça aurait fait l'abbé qui <rire> Sinon elle l'abbé Bécalix. Donc on disait ouais. l'humour controversé, n'est-ce pas euh, nous, on a un studio sur Avignon, ouais. vous le revenez studio. quelques fois sur Avignon Bah achète au moins deux pièces, un studio, euh, tu peux rien faire, attends, si tu reçois un non, pote... Est-ce qu'on vient sur Avignon Donc ouais. tu n'as pas étudié nos dates de concert On est venu il n'y a pas très longtemps, c'était oui, il y a 2-3 mois. Je n'étais pas ouvert futur, vraiment... En fait, parce que pour faire une interview attends, dans je... le passé, c'est pas je... acheté la L'Oréal. Attends, vous savez pas faire de feu... Nous reviendrons. Ouais, est-ce qu'une interview en live dans les studios, ce serait... Si c'est pas à 600 km de la chaîne, ouais, de la salle, tu vois. Ouais. Tout, est dans, tout est possible tout dans est ce monde. Possible, tout est de par ta gentillesse, on a envie de te dire oui. Bah voilà, Mais cool. après, on ne peut pas te garantir à 100% que ce sera. Mais Non, possible. je m'en fous, tu m'as dit, oui, dit ouais. Mais dans l'idée, on dit ouais. Après, si on peut pas, tu peux venir aussi. De toute façon, je suis ouais, là ce soir ouais. et euh, je vous suis depuis un petit moment, j'ai quelques-uns de vous Ah, c'est toi là. qui nous suis <rire> Putain, elle est relou, à chaque fois qu'on est en voiture, il y a quelqu'un... C'est toi <rire> C'est ouais, moi. Super. Justement, à ce propos, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes, euh, genre de, de oh. fans relous, de gros Alors, petits, euh... ce qui se passe dans le camion reste dans ouais. le on, euh, camion. Il n'y a pas d'anecdote. Règle numéro 2, on ne parle pas du Fight Club. Euh, non, en fait, des... il euh, y, y a beaucoup d'anecdotes qui, qui, qui ne font rire que du. Oh si, non, non, non, il y a un truc qu'on a filmé et qui est tout à fait on a, on a beaucoup On a fait un retour de camion pour aller dormir dans un hôtel loin parce qu'on était en Saint-Nazaire ouais. le lendemain. Et on a vécu le retour de concert le plus mystique de l'histoire à tel point que Jean-Marc est sorti du camion au péage pour danser à moitié nu devant oui. oui. le mec du péage. Et je tiens à vous nu. dire que ça a été filmé et que c'est sur le DVD bonus ouais. qui se trouve euh, en vente en ouais. 14 En, donc, en édition donc, limitée. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y aura ouais. beaucoup de scènes très très chaudes. C'est haute. Haut, Sinon l'anecdote la plus croustillante c'est quand on mange des chips. Oh, elle était pas mal, non, elle était un pas un mal. Un J'ai envie de dire qu'on a un collègue dans une de nos émissions qui s'appelle Super Barbu qui fait des blagues à ta hauteur et je la lui soumettrai oh, pour une prochaine oh, émission. Malheureusement, je ne me mesure <rire> qu'à mon maître et à mon maître <rire> 76 plus précisément. Ça m'étonnerait que oh. Super Barbu, Barbu arrive à la cheville de Jean... De, de Jean, Jean Oukas Laurent il, il, il, il est très lourd. J'hésite même à pouvoir. adhérer au Front National mais je ne suis pas assez bon imitateur pour ça. Oh. Euh, le jour de la mort à Johnny. Le jour de la mort, le mort de Johnny. Johnny. Oh, à Johnny, à Johnny, les gens sont confondus par les C'est la faute à qui euh, C'est la à faute à, je ah, à... Oui, est ça. Tout C'est sa faute dans l'ensemble. Mais tu veux mais dire les embrouilles qu'on envie... a eues avec Non, non, moi j'ai juste envie de y avoir Non mais en fait, moi quand j'ai écrit le truc, je me souviens, c'était le moment où Johnny il était quoi Il était déjà belge et français et il voulait aller en Suisse je crois. Je me suis dit bah dis donc. Ça fait beaucoup de nationalité pour un Pour enfin, ce solo. Voilà, enfin, ça, vrai. partait aussi de l'idée qu'il qu se serait passé cœur. un jour où il va crever. Ouais. Et donc, donc du le coup, c'est parti un peu Mais là où cette chanson est un hommage, c'est que c'est bourré de référence à plein de chansons de lui, parce que, à défaut de s'intéresser bon franchement à ce personnage, on respecte l'ensemble es bon. de sa carrière. C'est là que t'as un beau gosse, Billy. C'est là que tu Non, je suis très fier de ma blague, quand même, les deux pères d'un opticien. Ça, c'est ma préférée. Elle est nulle. La mieux, c'est est-ce que ta femme sera là C'est la mieux. Ah ouais Ah oui. Les pères d'un opticien, moi. c'est un hommage à une certaine Chris. Non, c'est nul. Mais par contre, est-ce que ta oui. femme sera là Ça, c'est très drôle. Je crois que c'est le truc le plus drôle que tu jamais écrit. C'est pas très français, mais... Avec euh... punk ah. Est-ce que là, en live, je peux de... vous non, piéger avec un euh, petit peu ne peux pas nous piéger. <rire> on est impiégeable. Est-ce que je peux vous demander un petit truc improvisé genre un liner pour osmos Radio Genre c'est la radio que vous écoutez, C'est notre faites, spécialité mais... Alors, les Tu as en face de toi euh... les deux champions de France, de France 2010 2011 2012 de Liner. Oh les gens hein. ça commence toujours par les musiciens. Ça, ça commence toujours par un break Un break en hein, 4/4. <rire> hey, <tout> hey, <tout> hey, hey, hey les gars hey, Stop Non mais hey, hey Vous savez où on est non. non Mais on est sur Radio osmose. Putain, mais ah ben, attends, et Vous savez qui on est Non Est-ce qu'on est Def Leppard Non Non. non. Est-ce qu'on est Queen non. non non il est mort On ah, est Superbus Mais non On est les Fatal Picard sur osmose oh, ouais. Radio <tout> Super <tout> Putain, Merci les gars D'accord je vous ai pas tué En 84, Elie Meneros aurait pas fait mieux alors fait toi, toi osmose, euh, osmose. toi, toi osmose et, et moi, toi, toi osmose, tu ouais. me fais penser à la main. Il n'y a pas trop euh, de chose, hein. Ouais, on, on a, a eu droit à du mycose avec Christophe l'évêque cet été, on oh, a eu droit à pas oh, mal de choses radio. Lévesque. Lévesque. Oui, je ouais. vais le voir en spectacle la semaine prochaine. C'est euh, euh, marrant voilà. ça que les gens drôles soient souvent moches. Il est moche Non, ouais, ouais. je suis allé voir. Sa mère, il présente bien sa mère. Ouais. Arnaud, sa mère. C'est vrai qu'il est extrêmement drôle. Bon bah les gars, euh, je crois marée. que je vais un peu vous blesser, vous avez juste un marée. petit peu de boulot. Ouais, non, non c'est pas, euh, pas un boulot ça. Un boulot ah, ça se reconnaît. C'est mal payé, c'est désagréable à faire. C'est l'apéro Eh bien merci beaucoup, oh, bah ben, merci Merci à Jamel, merci Osmose. Merci. Si je peux ah, me permettre. Oui, oui, tu me donneras ta coche ta coste. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, ça vous fait plaisir quand même de jouer parmi ces fondations, pour ces fondations ah voilà, la fondation avait tu sais. ah, nous on n'accepte ouais. jamais rien au niveau caritatif. C'est le seul truc qu'on a non, fait depuis des années. Non, c'est pas, pas, pas le truc qu'on a fait. Mais les, les enfants qui ont le concert. Mais pour être honnête, est... dès qu'on qu qu a l'occasion de, de, bah, de, de s'associer à un truc, quand on a le temps et quand on peut le faire et tout ça, c'est toujours un plaisir pour nous de participer à ce genre de, de, de, de, de manifestation parce que voilà, nous on fait toujours des, des concerts comme ça qui ne sont pas spécialement dédiés ou dédicacés ou en profit de machin. Et voilà, si on peut donner un peu de notre temps, je pense que c'est un juste retour des choses. Voilà, la vie nous a donné une grande beauté, un grand talent, vrai, beaucoup hein d'argent, à nous de rendre l'appareil de temps en temps. Et, oui. ah, et puis, et puis en plus, plus, plus sérieusement, en tant que Parisien, on a, on a, et est encore confronté au prix du logement. Donc, c'est ouais. truc qui nous parle. Et moi, les clodos, ça me fait chier. Donc s'ils pouvaient y en avoir moins grâce à l'abbé Pierre, bah, ça m'arrangerait Moi, je n'ai rien, non, mais c'est pas les clodos. Ah bon c'est des gens qui ont des difficultés à se loger. La la la gagne. Gagne. France, pareil. Bah, les clodos, ils ont des difficultés à se loger. Non, j'ai peut-être quelque chose à vous montrer. Ah, non pas, pas, pas ça non non jamais non non de non non non non c'est un flingue C'est juste euh, en fait non qu'est ce que vous passez Attends je te tiens la caméra Sinon sûrement... on te regarde on te regarde qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu nous fais ben, c'est la première fois qu'on me voit là Allez. Voilà et eh ben c'est pour vous montrer ça OEM ouais. ouais. ouais. Alors ouais. qu'est-ce que c'est ouais Qu'est-ce que vous avez pas ici en fait en réalité Vous êtes plutôt OM ou Alors nous on est nous on est pour tout le sport et contre tous les sports après, bon, objectivement, voilà. tu es tombé sur les mecs qui regardaient peut-être le moins de pas foot tout, de l'histoire. Ah, d'accord, ouais, de l'humanité. Voilà. Ne t'inquiète pas. Allez, foot, non, est, ouais, allez, des, contre des les coups. Hein. Du moment qu'ils sont gentils. voilà. Super, merci beaucoup. Ouais. Objectivement, moi, je merci suis plutôt Saint-Etienne en 80 avec Platini. Bien fou un, as... Super. As Paul. Merci bien, vous êtes vachement accessible, sereine. C'est la galère, on a des balles. On la radio, on de l'endroit où on joue. Que tu reviennes dans une interview, gros, ça va être plaisir. Et sur 100%. Mais après, c'est vrai que ça dépend. Par exemple, on a joué la veille et qu'on arrive à 18, qu'on doit balancer jusqu'à 19 et qu'après on joue à 21. C'est ça ça de... parce que voilà, c'est la radio, on peut y aller. En 5 minutes, là, si c'est calé en bien. amont, c'est possible. Pour être... ouais, je Alors, vous avoue j'ai je vais aller ça, me mettre ma petite chaîne, là. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à okay. vous. Voilà. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie, moi j'adore chanter. Ah, euh, ben, ouais, donc voilà. soir, je serai à votre concert, je pense que je vais vous filmer. Filme-nous bien, prends ah, euh, oui, oui, mon, bon, oui. mon bon profil. Ah oui? Parce que franchement, il est temps. Ouais. Au moins, soit tu aimes les beaux hommes et ça c'est tout à ton avantage. Euh, franchement, je suis plutôt femme, mais bon, je, je, quand, quand je te dis que tu je Tu ne peux je pas, dire, pas dire, bon, voilà, voilà. j'aime voilà. dire les gens comme ça, je suis plutôt femme. Au voilà. moins, tu ne te fermes pas, voilà. pas voilà, à tout Moi-même, je suis d'accord avec toi, Exactement. je suis plutôt femme. Voilà. Franchement, euh, les femmes sont ah. belles, voilà. oui, les pas. femmes sont l'avenir de l'homme. Tout à fait. Plus. En Franchement, ce n'est pas moi qui le dis. Exactement. Donc, euh, non, non, donc voilà, pas pignon. de problème. En fait, ma vrai vrai mère est quoi, une femme. Tout à fait. Tout à fait. Ma fille là, est une... Bah, là, euh, encore euh, une femme, exemple, mais... Ma femme oui. est une femme. tout à fait donc Je vais dire, je suis mais entouré de gonzesses. S'il y a bien quelqu'un qui aime les gonzesses... J'ai été élevé par des femmes. J'ai été élevé par ma mère, ma grand-mère. J'adore les femmes. Et ça fait longtemps que vous êtes arrêté sur le circuit Ça fait une dizaine d'années qu'on tourne un peu avec les picards, un peu partout. Voilà, dans toute la France, en Europe francophone, on avait fait quelques voyages au Québec aussi. Ah, vous êtes voilà. à non, en, en fait, en vrai, c'est un truc qui est cool parce qu'on fait de la musique humoristique, donc tu vois, l'ambiance est marrante. Euh, on a une équipe, que ce soit les musiciens ou les techniciens qui sont cool Et, euh, et aussi bah, mon travail, bon, voilà, ce qui me fait bouffer c'est de faire de la zik Donc euh, si tu veux, c'est quand même un boulot qui n'est pas... Moi j'ai fait d'autres boulots bien. avant, ouais. si tu veux Et là j'arrive à, à comprendre la portée réelle du fait de gagner bien oh, pardon, sa bien, bien, vie en bien. faisant des vie. Alors les jeunes, ne vous lancez pas dans la musique Parce que du coup ça me fera de la concurrence et j'ai moins d'argent Donc ne faites pas de musique Occupez-vous de, je sais pas, chirurgien, plombier, enfin des boulots utiles Laissez-moi la musique, je m'en occupe, le temps que je suis encore vivant. En tout cas, voilà, super. C'est génial. C'est de la radio, les groupes un peu locaux de la région, les petits groupes. On a une petite radio. On promeut un C'est quoi la radio Osmos Radio. Oui, c'est web. C'est web. Donc ça va, du coup, l'interview... Je vais me dire vite. Oh non, c'était bien. C'était génial. N'importe quoi. Attends, moi je fais euh, le côté. Euh, Alors, Alors, franchement, c'était bien. Nickel. Tu oh, sais comment ça s'appelle ça oh, Regarde, regarde oh, les films. Allez, le et tu sais ce qu'il y a à ce moment-là Un foie. Et un foie, ça se nourrit comment avec, avec, avec du, du pinard. <rire> Allons boire. Bah, et uh, grâce à qui vous avez euh, le frigo plein euh, Grâce à Jean-Paul Créleux. Alors, on le ouais. ouais. Grâce Adieu. à qui vous avez Adieu. le frigo plein Adieu Adieu Non, moi, je suis pas Dieu. Euh, euh, rappelons quand même les noces de Cana, qui est quand même dans la Bible le truc le plus cool de l'histoire du judéo-christianisme. Hein. Je crois mais que c'est 300, 300, litre. 300, 300 litres, 300 litres. Et moi c'est facile, j'ai les deux prénoms. Hein. Marie, oui. Anne. Voilà. Anne-Marie. Il si suffit simplement de dire que j'ai les prénoms, deux prénoms. Alors pour la petite information, Marie c'est la maman, et puis Anne bah, c'est la grand-mère de Jésus. Peu de gens le savent. Voilà. Donc, était Alors nous allons boire Merci, au revoir! Super, Super c'est Bonne pas... okay. ah, Bonsoir! Merci, salut, Jamel! Ciao! Merci! J'ai le bien!